Bonjour, nous sommes David et Benjamin de l'Instant Z et nous vous proposons une formation en gouvernance partagée un modèle de management où l'autorité est distribuée entre tous Et dans cette vidéo, nous allons utiliser ce donut pour vous prouver que piloter votre organisation sans manager non seulement c'est possible, mais que nous pouvons aussi vous aider à y parvenir Alors le constat est le suivant Aujourd'hui, beaucoup de la souffrance en entreprise est attribuée à tort ou à raison au manager qu'on l'appelle chef, manager, coordinateur. Vous savez, c'est cette personne centrale qui porte toute la responsabilité et qui doit, elle toute seule, prendre toutes les décisions, définir le budget, s'occuper du bien-être de ses collaborateurs, répartir les tâches, etc., etc. En bref, même pour un excellent manager, c'est mission impossible. Imaginez maintenant que vous travaillez dans une organisation où ces tâches sont réparties entre tous. Vous vous sentez responsable et vous êtes capable de prendre des décisions en restant aligné sur la raison d'être de l'organisation. Vous avez trouvé la place qui vous convient où vous pouvez exploiter vos compétences et vos talents. Vous pouvez mettre votre enthousiasme au service d'une organisation qui a du sens. Eh bien, certaines organisations ont déjà essayé de façon un peu radicale, elles ont tout simplement viré le chef. Le problème, c'est que si on s'arrête là, on obtient notre fameux donut. Notre organisation se retrouve avec un centre vide. Et dans ce cas, il y a deux risques. Le premier, c'est que l'on décide de tout ensemble en prenant des heures pour se mettre d'accord. D'où une perte d'efficacité. Le deuxième, c'est qu'au contraire, chacun décide tout seul dans son coin, avec ici une perte de confiance et de collaboration dans l'équipe. Alors, où se trouve le juste milieu Comment s'y prendre Et c'est là que la gouvernance partagée intervient. Elle nous aide à définir les quatre éléments pour remplir le trou du donut. Le cap, une raison d'être et des valeurs communes, pour définir qui on est, pourquoi on existe, où on va, les rôles, une façon de définir clairement qui fait quoi et qui décide sur quoi, les réunions, des processus pour faire circuler l'information et favoriser la coopération. Et enfin, l'agilité, une méthode pour redéfinir la structure constamment en s'adaptant à la réalité et à la perception des personnes de terrain. Notre formation propose un bel équilibre entre théorie et pratique et vous propose de découvrir et d'expérimenter des outils concrets pour chacun de ces aspects. Alors vous vous posez peut-être la question, mais est-ce que ça fonctionne vraiment eh bien, dans le monde, de nombreuses organisations de toutes tailles ont déjà fait le pas. Et en Suisse, des entreprises comme Freitag, Loico ou LIP sont régulièrement sollicitées pour partager leur expérience et leur succès. Quant à nous, nous avons formé et accompagné une dizaine d'entreprises vers la gouvernance partagée et ce sont plus de 1000 personnes qui ont participé à nos formations. Intéressé à responsabiliser vos équipes et à construire ensemble le futur de votre organisation alors inscrivez-vous à l'une des prochaines formations de l'Instant Z.